Je m'appelle Anaïs Leprévost, je suis juriste au sein du Pôle Santé-Travail. Mon rôle consiste à conseiller l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire au sein du Pôle Santé-Travail en matière de droit social et plus spécifiquement en santé au travail. Donc par équipe pluridisciplinaire, il faut entendre le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail, l'infirmier santé-travail, l'assistant d'équipe et euh, l'assistant santé-travail.